Hello les craniens, aujourd'hui j'ai la flemme. Je vais faire tester à l'UPA ma passion. Pour avoir sa capacité à résoudre des casse têtes Stratégie, spill, flipboard. Un niveau 203, on se respecte quand même. Bon, avant ça, faut que je mette des friandises dedans. Ça n'a pas l'air bien magique. Et on va mettre ces petites friandises dedans. Il adore ça. On va pas en trop en mettre non plus. Faut pas qu'il devienne gros. Et voilà, c'est armé. Plus qu'à le faire tester maintenant. Vas-y, mec. Là, là, là, là, là, là. Tu le sens qu'il y a de la bouffe, hein? Non, non, pas moi, pas moi. Là, là, là. Good damn it. Oh! Oh! Bien, good dog. Ici, encore un. Vas-y, tu lis ta tête. Ouais. Non. <rire> non. Regarde. Hop. Ouais, hop. Ouais. Tu peux le faire. Ouais. Non. Ça c'est bon hein. Mmh, mm, miam, miam. Hop, oh, nope. Nope <rire> Bye bye. Bon la dernière fois, je m'étais un peu mal pris. J'avais pris trop de temps à m'installer et il a fini par se crever. On va faire une deuxième tentative juste après la promenade. Deuxième tentative, garde ce que j'ai. Oh, t'as réussi, oui. Good dog, oui. Mais, toi tu l'as tu, tu réussi, mec. Oh, regarde, là. Ne regarde pas moi. Oui, good dog. Oui, t'es un bon chien. T'es un good dog. Mais tu, tu veux pas jouer Nope. C'est ta récompense. C'est ça que t'as mis à manger. Là, là, regarde. Oh. Quoi. Oh my god. Regarde. Regarde ici. Ici. Miam. Oh, ouais, là, là. Attends, attends, attends. Oh my god. Il en a déjà mangé 4. Ok, pour avoir le reste de la récompense, touche, touche ça. Non, ça. Ta patte. Ou ta, euh, ton museau. Regarde. Ça, comme ça. Ouais. Le feignasse. Je pense que c'est un cuisant échec. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Lupin et moi, on aura perdu pour ce casse-tête de niveau 2 sur 3, le stratégie spill flipboard. Si jamais les liens se trouveront dans la description, et je vous dis à la prochaine. Ciao Le stratégie flip. Merde